Les des Jeunes, c'est une initiative du GHM et de la région Rhône-Alpes pour favoriser l'accès des jeunes à la pleine montagne, peu ou pas aménagée, où on peut vivre des expériences simples. Donc euh, Aujourd'hui, on est allé euh, sur le glacier d'Argentière pour faire du ski de randonnée parce qu'on ne peut pas faire de goulotte euh, sur le massif euh, derrière l'aiguille. Donc euh, voilà, euh, bah, Ça fait 1000 mètres de dénivelé à peu près assez tranquille. Alors, le, le camp de base actuel des et Jeunes, c'est euh, au pied du Mont Blanc, à Chamonix, parce qu'on pense que, bon, évidemment, le, le Mont Blanc, c'est la plus haute montagne d'Europe. C'est pas facile d'accès, c'est quand même euh, économiquement pas, pas évident. Et on permet à, à tout un tas de jeunes, on est, donc au total, il y a, avec les encadrants, il y a plus de 220, 230 personnes, d'accéder à, à cet univers qui est un univers de rêve. Hein. Bah, ah, c'est énorme, énorme. Ah, énorme. ah le ouais, paysage magnifique, bah, la montagne, c'est beau quoi. Enfin... Ouais, on se disait qu'il y avait vraiment des, des voies de. qui étaient renommées de partout et ouais. c'est aussi pour ça que la Vallée Blanche est vachement connue, c'est qu'il y a des. Il y a des voies mythiques de partout. On voit tous les sommets ouais. de. de tout on a vu le Servin et tout. Vous allez peut-être revenir, alors ouais, je crois, ouais. Ah, On aimerait bien, oui. <rire> les piolets jaunes ont lieu tous les ans en fin, en fin de saison d'hiver, début c'est de la transition avec l'été, euh, en mai, début mai, mi-mai, euh, euh, à l'époque où on peut faire à la fois du ski, à la fois de l'alpinisme, à la fois de l'escalade, si les conditions le permettent. aujourd'hui on a fait le col de l'argentière Bonne partie de plaisir Une Bonne journée Une bonne journée de soleil On est, on est arrivé au, au dessus des de la des mer de nuages, nuages. Ouais. Grand beau, on pétait de chaud mais <rire> C'était super On voit vous soleil Donc pour cette première journée On a eu de la chance en partie Puisqu'il faisait bon en altitude Donc on a pu distribuer un petit peu Et c'est la logique de l'alpinisme C'est pas de s'entasser à un endroit les, les différentes cordées ou groupes dans le massif du Mont Blanc, au cœur du massif, en accédant par les Vues du Midi ou par les Vues des Grandes montées Donc on a eu des groupes en ski de randonnée, des groupes qui ont découvert le massif en descendant la Vallée Blanche, on a eu des groupes qui ont fait de l'alpinisme à, la, à la Petite Verte ou à l'arête des Cosmiques en revenant vers les Vues du Midi. Au plan de l'aiguille, on avait une dizaine d'ateliers pour qu'ils découvrent les différentes facettes de l'alpinisme de façon un peu ludique et sans engagement trop important. Il faudrait que chacun ait un DVA, d'accord Un DVA, c'est donc un détecteur de victimes d'avalanche. Il y a plusieurs marques de DVA. Mais après, on se rend compte aussi, parce qu'il y a un minimum de matériel dans le groupe, qu'il faudrait idéalement que vous ayez un DVA, une pelle et une sonde. Oh, comment ça s'est passé Oh, c'est fatigant. Il est lourd, hein oh Mais t'as fait quoi en fait Bon, on a dû sortir de la crevasse. Euh, Est-ce que vous savez quel type d'avalanche justement on a tendance à avoir quand on a des accidents d'avalanche euh, Les filets et la glace. Quand on a ces, euh, ces, ces cassures là, ça veut dire qu'en fait on a une plaque de neige qui est partie. la de l'équilibre plus ou moins. Les glissades, les les glissades. Comment apprendre fait... à, à se freiner quand on glisse avec, avec la corde aussi, ouais. on quand devait on simuler des... une, euh, une, chute. une chute, donc on glissait. Et, Et il y avait un de nos camarades qui nous, qui nous, qui nous arrêtait avec la, corde. avec la corde. Quand on est chef de cordée, quand euh, par exemple il y en a un qui passe au-dessus de nous pour accrocher un piolet, s'il tombe pour l'arrêter avec la corde. Le vrai problème c'est qu'en bas de cette panne, il y a une barrocheuse, il faut absolument vous arrêter. Donc on va voir comment s'arrêter. Voilà, ouais, bien T'as bien réagi Les ateliers que vous avez préférés euh, le monter à, à la, la corde, corde. Ouais. la remonter sur la corde. Ouais. Suite ouais, ça, ça sert à la Et tu montes la poignée en te tirant main gauche, c'est ça qui va te, te, la la mis te mis bloquer. Mis tu pousses sur le pied. Donc on a notre corde pour évoluer sur le glacier. Donc quand on se promène sur le glacier, il y a un risque de chute dans des crevasses. Donc on s'encorde suffisamment loin l'un de l'autre pour que si un tombe dans une crevasse, l'autre le On peut Faire un tour d'horizon de euh, ce qu'on utilise comme matériel, euh, ce qu'on appelle en terrain d'aventure. Certains endroits où il y a des fissures qui sont euh, larges, même plus, et qu'on peut, peut mettre ce genre de, ce genre de frein. Donc, les jeunes s'adressent à des, des initiatives, des clubs, des lycées, des collèges qui euh, amène des, des jeunes en montagne ou qui ont l'intention de le faire. Donc ça peut être déjà des, des, des, des initiatives existantes et on souhaite les valoriser, les promouvoir, les faire échanger entre elles ou alors des nouvelles. Par exemple, si un club de ski ou qui fait surtout du ski de piste veut se mettre au ski de randonnée, on pourra les aider, les accompagner, les faire euh, s'inspirer d'autres initiatives. Euh, un autre exemple, l'escalade sportive ou l'escalade de compétition. Si, des, si un, un club veut aller faire de la montagne, là, pareil, on pourra les accompagner au travers de, de l'échange et d'une de, logique d'essaimage, on va dire. Et euh, puis vous redire peut-être qu'un événement comme celui-là, ben, si Christian vient de montrer qu'il fallait du monde, c'est qu'effectivement, ça repose ben, sur plein de gens qui se mobilisent. Euh, dans l'objet de, bah, de faire en sorte que vous viviez tous euh, qui êtes là un moment d'émotion en montagne parce que la montagne apporte euh, énormément et je pense que vous l'aurez découvert là un peu ou que vous y reviendrez ou que vous y prendrez vous, je sais qu'il y en a qui viennent là bon, déjà depuis plusieurs fois il y en a qui sont tout nouveaux euh, c'est juste ce, ce petit déclic qu'on a envie de faire naître chez vous, ce petit désir de montagne ce désir de revenir, ce désir de découvrir le milieu, de découvrir ce que c'est que la montagne, ce qu'elle peut vous apporter. Donc rendez-vous l'an prochain à Chamonix, on espère. Et puis on est monté à l'église du midi. Puis euh, ensuite on a fait des atel un atelier où on a glissé sur la neige. On a mangé. Petite <rire> parce que bon l'altitude à 3800 mètres. Euh... Bah, euh, ça nous tourne un peu la tête et... bah aujourd'hui on a fait euh, on a pris le, le téléphérique du Grand Montet et on a fait euh, la petite verte. Tour du temps parce que ça je pense temps. saint Julien en Genevois, c'est à côté de Genève et du coup on n'est pas tous très pressés. <rire> <rire>